Utilise ton serviteur puissamment. Tommy ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux spirituels. Qui puisse parler ce qui vient de ta part. Papa, oh agit, agit encore au milieu de nous. Agit encore. Agis encore. Je suis un épouse, papa, je suis un je suis un et jamais suis un épouse, tu nous Amen. Amen. Amen. Avec tout le respect, je vous dois, je vous invite de se lever, s'il vous plaît. Vous... Quand j'appelle, et dit, pardon, et pour Amen. de fin de la Ma sœur, prends ton nom de Amen. Est-ce que nous sommes ici? Amen. De petits de beaucoup. Plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, il est fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, Il est fort de plus de joie. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, Il est vivant. Il est récitué. Il est vivant. Il est Dieu? Je suis capable de me tenir devant le peuple de Dieu. Pour parler de la part de l'éternel je vous salue tous au nom de Jésus lorsque je regarde l'église à chaque fois que le pasteur donne une annonce que cette année nous allons avoir 10 ans je regarde et je vois l'église n'a pas de l'âge de 10 ans c'est ça ma plus grande douleur par un millions surtout tout parent, lorsqu'il met au monde un enfant, il veille sur la croissance de son enfant. Est-ce que nous sommes là Je sais que parmi nous, il y a des parents. Merci Papa Papi. Alléluia. Alléluia. Il regarde la croissance de l'enfant. Comment l'enfant évolue Si l'enfant atteint l'âge d'entendre, il remarque que l'enfant n'entend pas. Le cœur du parent se sent mal. Alléluia. Amen. En, tant parent, en tant que parent, responsable, responsable d'un foyer, foyer. Si un enfant naît, il ne se rejoue pas seulement à voir la naissance de l'enfant. Il y a des étapes que le parent veille dessus. S'il si voit que l'enfant entend, son cœur s'apaise Il attend encore l'âge. Où l'enfant commence à faire ses premiers pas. Alléluia. Ah, euh. Sois-moi dit quand même, moi, je vais ça va geste quand il constate que l'enfant commence à faire certains mouvements le parent, le parent prend encore de la tranquillité il regarde encore l'âge dans lequel l'enfant s'assoit bien il constate que l'enfant s'assoit bien le parent se rejouit et lorsqu'il regarde l'âge que l'enfant atteint il voit que l'enfant doit apprendre à parler et si l'enfant commence à parler le parent est rempli de Alléluia. Amen. Et c'est très important. Cela est très de important parents nous responsables. pour tout parent responsable. Il ne s'arrête pas Mais seulement sur le par jour de la vie mais chaque étape il sait que l'enfant doit parler il sait qu'à ce stade-là l'enfant doit parler s'il remarque que l'enfant ne parle pas le parent commence à s'exercer en plus. la de il commence à vérifier la langue de l'enfant Amen parce qu'il y a des signes Pour tout parent. qui a de la connaissance. De savoir. L'enfant qui est né. s'il il, parler, il ne parlera à partir de ce On reconnaît ça à partir Ils de, de la Mais nous la jeunesse de ce jour. Vu que Vu que nous ne connaissons pas ces choses. Et nous n'avons pas connaissance. Mais nos papa n'a dit ça nos parents et ceux aussi qui ne se sont plus d'apprendre. J'ai la facilité. De savoir. Est-ce que mon enfant? A des problèmes A des problèmes de maladie. A des problèmes de marché Pendant que l'enfant est encore petit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là En tant qu'église de Dieu. C'est très important. Cela est très important que nous nous apprenions afin que pour que nous ne puissions pas tomber dans certaines choses. Le christianisme, le christianisme lorsque christ a dit toutes les nations mes disciples il leur a dit faites de toutes les nations mes disciples il voulait que ces personnes là que ces personnes Ignorance. afin que le voile de l'ignorance soit l'ignorance c'est est une, est est, est une arme très efficace dans le monde de Ténèbres, le monde de ténèbres oh, que le diable qu'il utilise pour détruire le peuple de Dieu le Bible, la Bible Pardon. nous dit dans le, de... dans le livre de Joël dans le livre de Joël Dieu dit peuple mon peuple Meurs meurt. Non pas parce qu'il ne prie pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mon peuple meurt. Non parce qu'il manque de biens. Mais Dieu dira. Mon peuple. meurt par l'ignorance. ignorance. connaissance. Parce qu'il manque de connaissance Si tu n'as pas de tu es presque mort. Alléluia c'est pourquoi donc, où, a de où on prêche la connaissance partout je cherche et partout tombe de Dieu. Où, là, là où il y a des hommes on a de parole. qui ont de la connaissance là, de, de la parole pour que j'aille me euh, de connaissance force à parce que je sais que cela est la force est du ministère est-ce que nous sommes là dans 10 ans. alors l'église a l'âge de 10 ans mais la croissance de l'église ne se développe pas. Plusieurs des enfants dans l'église regardent souvent les responsables sans tenir compte que toi aussi tu as une part de responsabilité dans l'église. Peut-être même plus que le pasteur dans l'église. Est-ce que vous me suivez Parmi plusieurs dans l'assemblée, vous avez un talent vous avez des dons. Vos talents que vous y avez eco-contribuer. Cela va contribuer. Afin que le ministère à Pasteur pour que le ministère du pasteur taille, puisse prendre de l'argent. Mais toi, tu as gardé ton Plusieurs pas. Vous êtes juste des escaliers. Le pasteur à sa taille, taille. ne pourra pas mais arriver dans les hauts sommets. Mais toi, viens comme, escalier. comme un escalier pour l'aider pour qu'il puisse grimper et atteindre les sommets. Est-ce que vous, Est vous me suivez Est-ce que vous êtes là Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 4, verset 19, a fait son premier disciple à ministère. Et il a rencontré son premier disciple. Est-ce que tu es Est-ce que nous savons de qui il s'agissait Qui peut nous dire le premier disciple de Jésus L Église à 10 ans. L Église à 10 ans. Je peux choisir. Premier disciple à Jésus. Église à 10 ans. Église de 10 ans. Pardon moi Bonjour à ma tu n'es pas sûr de ton verset Ou, Ou tu n'es pas sûr de ta réponse Merci, sœur. Merci, ma sœur. Simon Pierre. Il s'agit bien de Simon Pierre. Premier disciple. Le premier disciple. Mais Qui peut me dire Lorsqu'il a rencontré Simon Pierre, qui peut me dire qu'est-ce que Christ a dit qu'il fera de lui Pécheur d'homme. Ah, en tout cas, vous Là, j'ai vu que vous êtes arrivé la soirée, vous a communiqué de son onction. La réponse est là la réponse est sortie de tout le monde. C'est la rejouie. Et je vois que nous avons avancé. Alors va il a il là, dit fera de, de lui qui péché. C'est très important. Cela est très important. important. J'aimerais dire juste une petite Mais chose. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer certaines choses. Christ. Christ a Pierre Il a dit à Pierre. Je ferai de toi pécheur d'homme. Mais Mais il y a une chose qui était fort. Dans Jean chapitre 21, verset 16. Dans Jean chapitre 21, le verset 16. Christ a mission. Christ achève sa mission. A Pierre. Il appelle encore Pierre. Les mêmes disciples. Le même d'ici, qu'il a rencontré en premier la première fois, a formé. Il l'a formé. Il a marché tout au long de sa vie. Christ a cherché sa mission sur la planète Terre. Il a regardé la mission qu'il a accomplie. Il s'est rejoué de cette mission. Il a appelé Pierre. Il a commencé à interroger Pierre. Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit que oui, tu sais que je t'aime. Alléluia. Amen. Et on a dit qu'on lui a posé la question trois fois. Mais il y a deuxième fois. Et la deuxième fois. la troisième fois. Et la troisième fois. Christ lui dira Paix, mes Est-ce que vous me suivez suis travail Rosalie. Ça y est, mon lobby la personne que lui il a rencontrée, il lui a dit je ferai de toi pêcheur d'homme Et si à la place que cette personne-là, lui disent à la fin que Batela garde mes poissons, mais il lui parle de mes brevis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous me suivez dans mon introduction avant que je puisse entrer dans la profondeur de la parole. Les poissons. Et le pêcheur. Ils ont pas la bonne relation. Est-ce que vous Est-ce que vous me suivez correctement? Le poisson. pêché Et le pêcheur. Ne sont pas en bon terme Au grand jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Au grand jamais le poisson collaborer peut collaborer avec un pêcheur. Amen. Ah, Amen. Chasser le pêcheur mais le poisson n'est pas quelque chose qu'on peut euh, faire croître. Ce n'est pas une personne à qui on peut manifester de l'affection. Ce une so bis. Lorsqu'on prend le poisson de l'eau, s'il est grand et qu'il s'agite, la première des choses, on fera quoi On va le tuer. Le poisson, s'il rencontre un pêcheur, ou bien il rencontre le filet, le poisson a tendance à s'échapper. Est-ce que nous sommes là Est-ce que vous me suivez correctement Donc, il n'y a point de collaboration pour la pêcheur pour le pêcheur mais ça vivre le poisson ne peut pas vivre donc messi. si le poisson Aza et pona ye alia ou bien pour lui c'est un, un aliment ou euh, un gagne pas alors, na sens wana, Mais dans ce sens là Christ, Christ lorsqu'il rencontre a Pierre, Pierre a na domaine wana. Il sait que Pierre vient de ce secteur là monde. Il a pris le monde bateau Il a pris les personnes qui sont dans le monde Comba, Il les a euh, comparé au poisson Vous voyez le poisson il marche dans l'eau sans savoir où se trouve. Il n'a pas de, de contrôle dans l'eau. Il n'a pas de personne pour le faire. Il va tout manger sans maîtrise. Alléluia! Lorsque nous étions des païens Nous étions semblables aux poissons On marchait comme on voulait Parce qu'on n'avait personne pour mettre les principes au devant de nous C'est pour ça vers la fin Christ a la pierre La vision de la péché est en à tant Que pasteur a garder la prévue Christ voulait loter la vision du pécheur pour l'emmener à être le pasteur qui garde les brébis. Pêcheur, Puisque un pécheur, il n'a pas le cœur de patience devant ces choses que lui considère comme un, un, un pasteur, mais un berger ou un éleveur. Mais pour cela, Christ a C'est pourquoi Christ dira. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Lorsque nous voyons le berger, nous avons directement l'association oh, oh, au tu ne peux pas être berger. Ton cousin ma brebis. Si tu n'as pas de brebis. David a l'obéi Psaume 23. David dira dans le Psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Quelle oui, relation? Parce que sa relation. La non la Relation. suis moi bien la relation. Il y a berger. Du berger. N'a brebis. Et la brebis. relation mon C'est une relation. Le coeur la montuna montu. C'est une relation fusionnelle comme un homme et un homme. Est-ce que vous me suivez correctement un berger, un berger, il est capable de donner sa vie pour défendre, pour défendre brébine, sa brébille. Mais au grand jamais, mais au grand jamais un, pêcheur un pêcheur donnera sa vie pour sauver un poisson. Pour sauver un poisson. Lui, pour lui le mieux c'est le poisson pouvoir, Que le poisson meure Qui puisse vivre C'est pourquoi David dira à Goliath Je vais te neutraliser Puisque le Dieu qui m'a donné de la capacité ours, Devant l'ours Pour que je puisse défendre mes donc brebis. Donc David Il a risqué, la vie. Il a risqué sa vie Pour bon nous pourquoi On a qu'à défendre. Pour défendre. Brévi. Ça brévi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yo Écoute-moi bien. Tel m'a dit notre terre. 23. Se trouve dans le Psaume 23. Le la dernière verset dans partie B. Le dernier verset à la partie B. David, David dira. Et j'habiterai Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin mes jours. Il a dit, je resterai dans la maison de l'éternel. Je resterai dans la maison de l'éternel. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Moi. Je demeurerai dans la maison de l'éternel. Est-ce que vous Est-ce que vous êtes là On va se tenir debout pour lire la parole du Seigneur Livre à Joshua, chapitre 24, 15. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. le chapitre 24, le verset 15. Jusqu'à 18. Jusqu'au verset 18. Je hmm. Josué, chapitre 24, verset 15, jusqu'à 18. à 18, je, je lis la parole du Seigneur. Amen. Je suis 4. Je suis 24. Ah, bon. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères. Ou au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est mon Dieu, celui qui nous a fait, celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et euh, nous et nos pères. Celui qui a opéré sous nos yeux, ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu desquels auxquels, de, auxquels nous avons nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les tous les peuples, les amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Car il est notre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. On prend place au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand même le Amen est difficile pour la vie. Quand même dire Amen, c'est lourd pour nous. D'accord, ça quand même. Bon, J'aime lorsque je prêche que je puisse effectuer des mouvements vite la caméra est fixe. <rire> <sur t 'en> je dis que le Seigneur est bon. <t 'en> je dis que le Seigneur est bon. <t 'en> je dis que le Seigneur est bon. <t 'en> je dis que le Seigneur Je encore le Seigneur est bon. <t 'en> J'aurais dit encore le <t> Quelle bon. que soit ma situation Peu importe les situations devant lesquelles les nous aurons à, à faire face. À la Dieu restera bon. Ah. Dieu restera bon. Oui. La Bible nous dit. Oui. Les enfants d'Israël. Oui. Dans ce verset. Oui. Dans ce chapitre ils viennent de rencontrer des situations très compliquées dans leur vie ils sont passés par des temps difficiles du monde ils sont arrivés sur la terre de promesses les promesses qui leur ont été données de génération en génération que les autres n'ont pas pu comprendre. Ils ont seulement entendu. Ils ont seulement lu. Mais ils sont arrivés maintenant au moment où la promesse est ils, ils sont arrivés sur cette terre. Ils ont vécu cette vie. Ils n'ont vu aucune chose de différente dans cette ville. De ceux qu'on leur avait raconté qu'ils avaient et de ceux qu'ils avaient pu lire. Ils ont vu et que c'était confirmé qu'ils ont bien lu et vu ce qu'on leur a dit. Israël venait de l'esclavagisme en Égypte. Il ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais le Dieu de la promesse, le Dieu de l'accomplissement de ses promesses, il rencontre Moïse Pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Israël désert durant tout leur parcours dans le désert 40 ans dans le désert C'est difficile Ce n'est pas facile Voir même voire même les enfants d'Israël ils sont arrivés dans un autre pays ils n'ont pas supporté la vie du désert comment Dieu peut marcher avec nous il nous a promis des bonnes choses mais qu'on arrive à rencontrer des difficultés alors que ce Dieu marche de pair avec nous Alléluia Bandit comment la souffrance a désert. Ils ont commencé à voir vivre la désert. souffrance désert. A... Ils ont constaté que la souffrance du désert est plus que la souffrance de l'esclavagisme en Égypte. ils ont commencé à se dire il vaut mieux pour nous retourner en Égypte que vivre cette souffrance. Plusieurs dans, dans les vies chrétiennes. Ils se, disent, ils se disent on vit des souffrances alors que même lorsque nous étions païens nous nous alors que si une personne fixe le la pas, que va chrétien, qui va payer. nous remarquerons que le chrétien pleure plus que les païens. il chante que j'ai un grand dieu mon dieu agit mon dieu guérit mais lorsque tu regardes la mais c'est comme si cette personne n'a pas le vrai dieu la bible nous dit ceci nous serons à la tête la mais pas à la queue Alléluia. Est-ce que, os a a est que Amen. nous sommes ici Mais nous la réalité. Mais lorsque nous regardons la réalité vie, de la vie, nous sentons que, que la vie des chrétiens est différente de ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela. C'est pourquoi j'ai l'habitude de, de, de dire aux enfants de Dieu Venir devant Dieu Avec des larmes Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le Seigneur te voie Venir devant Dieu En criant Ce n'est pas ça qui va faire que le Seigneur te voie Viens auprès du Seigneur Avec un cœur dévoué Viens devant le Seigneur avec un cœur qui le désire. Viens auprès du Seigneur. Ne vois pas la grandeur de ton problème, Mais vois que ce Dieu-là est capable. Il est au contrôle de toi. Même si ta situation devient sombre. Toi réalises que le Dieu qui te tient. Il est capable de te faire sortir de cette situation c'est si Dieu voit des telles personnes mais si tu viens avec des larmes Koganga. des cris Alléluia Papa Israël les enfants d'Israël Ils ont vu que malgré tout On avait des dieux de grâce on, on a adoré ces dieux-là On les a servis Vu qu'on était dans la souffrance Mais souffrance à désert Mais Souffrance du désert. Et m'a que Et pire que la souffrance de l'esclavagisme. Durant leur voyage dans le désert. Plusieurs enfants d'Israël sont tombés. Non, à non par la volonté de Dieu. Non, à Moïse. non par la volonté de Moïse. à cause. À cause de leur ignorance ils sont morts dans le désert ils sont restés dans le désert mais le Seigneur a continué avec ceux qui avaient mis leur confiance en lui frères et sœurs j'aimerais te dire quelque chose qui est très important ta ne changera pas Dieu. Ta position ne changera pas Dieu. Mais Dieu ne viendra pas dans ton cas si tu ne lui fais pas entièrement confiance. Toi, force toi d'aller dans la direction de Dieu pour vivre le changement de ta situation. Dieu a marché avec ceux qui ont placé sa confiance Dieu, Dieu, Dieu a utilisé les personnes qui ont malgré placé leur confiance malgré la souffrance du désert malgré la situation difficile malgré les situations difficiles mais bien les promesses ensemble, ils avaient conscience que la promesse de Dieu qu'on le veuille ou pas Alléluia Alléluia est-ce que nous avons la promesse ensemble, -ce que nous avons la promesse ensemble Celui qui a la promesse de Dieu élève la main. Celui qui a conscience qu'il a la promesse de Dieu, lève la, la promesse de Dieu lève la main. Que Dieu bénisse les personnes qui ont levé la main. Israël. Le Dieu d'Israël. Toute personne qui a levé la main. En tant que ton serviteur. Tu connais les désirs du cœur de Salah ton chacun. Fais-le pour la gloire de ton nom. Alléluia. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont commencé à vivre vivre des choses que dans leur vie, ils n'ont jamais vécues. Ils ont vécu toutes les promesses que le Seigneur leur avait données, l'accomplissement. Le miel le lait coulé tout seul. Les fleurs dans les jardins en Israël ils ont circulé le pays ils ont vu qu'il n'y avait aucune épidémie Israël, dans Israël est entré dans l'étape de la réjouissance pendant qu'Israël se réjouissait Josué, a le peuple. il était en train d'observer. Il voyait que le peuple était le, le peuple est arrivé au Il a vu que le peuple avait maintenant une maison alors qu'avant il ne dormait pas le dans le une maison. Dit, maintenant, ce peuple-là commence à délaisser le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi nous. Parmi nous, il y a plusieurs. Lorsque les choses se sont c'est dans ces moments-là qu'il se donne au Seigneur Lorsqu'il entre maintenant dans le temps de, de la réjouissance, lorsqu'il entre dans le temps de la réjouissance, il devient un peu lourd dans les choses de Dieu. De il devient lourd pour assister dans les cultes de Dieu. De de il devient lourd pour participer mais, dans le programme de l'église. Mais lorsqu'il entre dans un temps difficile, il cherche à ce que le Seigneur le visite. Pour respecter ma programme de l'église. Maintenant, c'est ce moment-là que cette personne va prendre conscience des programmes de l'église. Alléluia. Amen. Oui. Dieu n'aime pas les personnes qui s'attachent à lui par profit. Israël Israël. a commencé à vivre des réjouissances. Ils sont arrivés dans un autre terrain. Mais Plusieurs, lorsqu'ils étaient dans leur pays natal. Ils étaient des vrais chrétiens. C'était des personnes qui servaient Dieu avec un cœur débroué. Ils étaient en train de venir répondre à toutes les activités de l'église. Mais lorsqu'ils ont mis leurs pieds en Europe ils ont vu les réalités les bienfaits de l'Europe le travail facilement la nourriture sans forcer plusieurs, plusieurs avantages des choses que je n'avais pas au pays je les, je les ai je n'avais pas un compte bancaire mais ici j'ai conscience qu'il faut mettre de l'argent dans un compte bancaire je n'avais pas une fiche de paie aujourd'hui j'ai la fiche de paye je n'avais pas un contrat mais aujourd'hui j'ai un contrat j'habitais chez les parents aujourd'hui je suis chez moi autonome comment vous savez ça va et la personne commence à faire des activités, des, des fêtes Pour montrer aux gens que maintenant c'est lui qui est en train de dénuer. La vie qu'il avait autrefois de prier Ça commence à diminuer Pourquoi? Pourquoi Parce qu'il est devenu Fruit à la promesse à bénédiction, Parce qu'il commence à bénéficier des fruits de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Les pambolin les... Ta bénédiction. Et nous, nous, relation, il y source Ne doit pas t'éloigner de celui qui est la source de ta bénédiction. Est-ce que vous Est-ce que vous me comprenez? qui so ont Si tu es béni. Rapproche-toi encore plus de la source. Mais source. Maintenant là la source. Ah, bah, les pourra ajouter encore. Ah, bah, a les Il rajoutera encore. Ah, bah, a les Il rajoutera encore. À chaque fois. À chaque fois. Que toi tu retournes à la source. source la, la source aussi aura conscience de ton problème. Mais, Mais plusieurs de Dieu. Si seulement il obtient un ah, petit peu. Entre-temps, il te reste encore beaucoup. Est-ce que Est-ce que vous me suivez Il y a encore beaucoup qui est resté. Toi, on t'a donné seulement un. Tu as pris, tu as tout délaissé. Tu es parti pour te rejouer. Tu as laissé la source. Okay. Tu dois savoir que là où tu vas, ouka, ouka. tu vas sécher. Josué. Josué. Il a vu les enfants d'Israël. Il, Il commençait à omettre le Dieu qui leur a donné la terre promise. Josué a rassemblé les Josué réunit tout le peuple des familles d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que terre, pendant que vous vivez sur pendant ces terre. Que vous terre vos là, pendant que vous buvez et vous mangez, mais vous, voyez pas que vous devez savoir que ce n'est pas encore fini. Vous avez encore des besoins. Vous avez encore des besoins. Oh, oh, oh, que vous pourrez chercher la source qu'ils qui viennent vous donner. Frère. Frère. frère sœur, sœur. Tu ne dois pas te dire que c'est que tu as, et c'est le sommum. Tu as euh, obtenu. C'est bien. Mais il n'y a pas. Tu dois savoir. Il y a certaines oh, choses que personne d'autre ne veut pas. Il y a certaines oh, choses qui, certaines oh, choses ce qui ne se vendent pas dans un magasin. magasin ces choses-là si sont détenues par le Dieu santé Ta santé, santé ta santé et moi, pas à ne dépend pas Dépend de de pentes pentes dans cela dépend de Dieu d'Israël le souffle de vie comme tu as riz riz ne côté. se trouve pas dans un là magasin là où, de vos où tu peux aller acheter ça mais cela se trouve chez l'éternel des armées aujourd'hui tu as aujourd'hui tu as de l'argent tu as abandonné l'église tu as abandonné le tu as abandonné l'œuvre de l'éternel tu deviens l'extérieur de des aujourd'hui de mon frère, il n'y a pas de pas toi qui fais que Dieu soit Dieu. Ce n'est pas toi qui fais que Dieu soit Dieu. On ne l'a pas choisi. On ne l'a pas voulu. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, il reste Dieu. C'est pourquoi je viens de dire si Dieu te bénit, ton bide est bien. Cela ne doit pas te conduire à l'église de Dieu. T'es bien et bah, et ça la je vais je vais. Ne fasse pas que tu abandonnes le Seigneur. David dira. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans, dans la maison de l'Éternel. Je demeurerai dans la maison, maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. Ta, Théâtre, ta, ta beauté, ta santé, ne donne pas gloire au monde. Ce n'est enfin pas seulement pour que tu prennes les photos, pour que tu puisses publier dans les réseaux. Que les gens voient que tu es devenu bonne belle, que tu es bien habillée. Ta beauté, ta santé, taste, Bien célébré avec ça le Seigneur, dans son temple. Josué verra les enfants d'Israël. Sì. Commence à oublier tous, toutes les ils ont commencé à manger les souffrances Ils ont Ils sont arrivés dans la les terre, les terre, terre promise. promise. Ils ont vu le bah miel. Mi ils, bah mi ils étaient en train bah qu'ils n'avaient pas. Qu'ils qu voyaient bah de la dans la maison de la bah bah bah bah. Mais aujourd'hui, ils commencent bah à manger avec facilité. Mais ils ont ils ont vu le miel. Ils ont vu le lait. qui était difficile pour eux qu'ils ne Mais aujourd'hui, ils pouvoir manger bah avec bah toute facilité. Il commence à oublier le Seigneur oh, il a ça, qui, qui leur a donné ce miel. qui leur a donné ce miel Je sois Benghi Bambu. Je suis appelé Ratou. Habibo ah, ya. Venez. Boya. Venez. Peuple uni surtout ensemble. Tout le peuple réunissez-vous dans la terre promise. Autour je Tout autour de Josué. Je suis Je ne peux pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas oublier tous les ennemis à que j'ai à user en combattre tant général, en tant que général que j'ai remporté, force cela n'était pas de la ma propre, propre force. force. Il y avait une, une main, une main invisible, la une main, la main de l'éternel des armées. De C'est cette main qui a fait en sorte devant, les hommes, forts, le devant, homme devant homme les hommes forts, devant les hommes forts, qui ne puissent pas pas il se tenir ferme en face de moi Est-ce que nous sommes là Josué n'a pas regardé toutes ces choses. Il a dit, je ne peux pas oublier ce Dieu-là. Et il dira à tous les enfants d'Israël, les bienfaits de l'éternel, il a dit aux enfants d'Israël, je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps. Les cœurs sont à vous. Tout est à vous. Tu es libre. On est en Europe. Ce n'est pas moi qui ai payé ton billet pour venir en Europe. Tu es venu seul. Je te donne le temps. Avec tous les temps qui te restent de ta vie, que tu serves le Seigneur, que tu t'assoies à l'église. à la fin de tes jours. Ou servir les dieux que toi tu as trouvé en Europe pour servir la, la liberté que toi tu as trouvé en Europe cela dépend de toi c'est chers qui sont vides c'est non pas parce qu'il n'y a personne qui destinées pour. il y a des personnes qui sont destinées pour mais ils, sont pour. Mais ils ne sont pas venus est-ce que vous me suivez correctement Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'importance. Peut-être ne pas venir prier le Seigneur. Josué dira, faites un choix. Quel Dieu ou vous, vous voulez servir. Mais moi, Josué. Mais moi, Josué. Et ma famille, nous servirons l'éternel. Moi et ma maison, nous prierons le Dieu du ciel. Moi et ma maison, ta, et ma maison, nous servirons le Dieu de la Lorsque Josué dit ces choses, moi si vous vous allez refuser de servir ce Dieu-là, mais moi, mais moi et, ma maison, et ma maison, et ma maison, nous servirons le oui, Seigneur. Frère et soeur, lorsque Josué disait ces choses, il voulait dire quoi par là -bas que toute chose que toute chose dont lui il est le maître cela servira le Seigneur son argent servira le Seigneur sa femme servira le Seigneur ses enfants serviront le Seigneur ses chaises et toute sa maison servira pour le Seigneur sa voiture servira le Seigneur mais toi ta voiture sert qui c'est à Dieu Ou ta voiture Ou un autre C'est juste de pour de conduire les femmes femme, Ou juste de conduire les amis dans les fêtes Ta voiture Sert à quoi Alléluia servir. Est-ce que Est-ce que nous sommes là Toi ton argent Serre qui Toi ton argent Est-ce que c'est pour que tu ailles faire fait? que tu achètes des boissons? Que tu fasses bien aux ensemble pour qu'on te nous voie, nous aille, pour qu'on constate qu qu que toi tu es, es plus que les autres ou ton argent Il Dieu. Je sois le Josué dira. Moi. moi moi et ma famille Et ma, famille et ma, famille et ma, maison, et ma maison Nous servirons le nous servirons Seigneur Nous servirons le Seigneur Frères et sœurs Si le Seigneur te donne Toute chose que toi tu as Que ça soit petit Que ça soit grand Si tu reconnais que cela vient de Dieu Emmène cela que ça sert le Seigneur Laisse à ce que ça serve le Seigneur Ta santé Si tu sais que, que ce que j'ai, Ce n'est pas mon père ce n'est pas ma mère. Ceux qui sont dans les lits des hôpitaux sont des hommes comme moi. Ceux qui sont partis aujourd'hui sont partis sont des hommes comme toi. C'est si moi, si j'ai encore la vie, je suis encore en bonne santé. Aujourd'hui, c'est dimanche. Que je choisisse que, que j'aille à l'église ou bien que j'aille à l'anniversaire. Si je dois choisir aujourd'hui, aller à l'église ou aller au mariage. Si je dois choisir, aller à l'église ou aller à l'ambiance. Peuple de Dieu. Où, Où sommes-nous Moi. Moi et ma maison. Et ma maison. Nous servons l'éternel. Amen. Josué a dit ça devant tout le peuple d'Israël. Tous les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Josué. Plus que Josué. Ils ont commencé à dire plus que Josué. Tous ensemble d'une même voix. Comme une chorale ils ont commencé à adresser leurs mots à Josué pour le bien de ce Dieu pour tout ce qu'il a fait nous avons entendu ces choses de nos oreilles cette promesse qu'il a fait à nos pères mais nous, aujourd'hui, nous vivons ces choses. C'est pourquoi nous n'avons point un autre Dieu que nous pouvons adorer. Nous aussi, nous prions aussi le Dieu, Dieu Est-ce de de est qu'on peut acclamer le Seigneur Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Nous aussi, nous servirons aussi ce Dieu-là. Nous marcherons toujours dans le chemin de Dieu. Il est très important les enfants de Dieu. C'est très important l'Église de, de Dieu. Que ce que le Seigneur t'a donné ne puisse pas te retirer des choses de Dieu. Que ta joie que ta joie Soit pour la gloire de Dieu Que ta joie Que cela soit pour la gloire de Dieu Si toi tu te réjouis tu, tu loues le Seigneur avec Sois sûr Tu mets le Seigneur sur ton chemin Tu engages le Seigneur dans ta famille Tu engages le Seigneur dans ta maison J'aimerais dire aux parents qui sont en ce lieu J'aimerais dire aux pères qui sont en ce lieu les futurs de nos enfants la les futurs de nos enfants le futur de nos foyers c'est entre nos mains c'est entre nos mains choisir quel Dieu nous devons choisir quel nous Dieu que nous, nous, nous, nous voulons prier le Dieu que toi tu pries. c'est ce Dieu là qui sera le maître de ta maison c'est ce Dieu là qui sera le maître de tes enfants j'aimerais te dire aussi. Si tu mets le Dieu de ce monde, que tu veux prier ce Dieu-là, que c'est celui-là que toi tu veux adorer, garde ces choses. Tout Dieu de ce monde est comme un pêcheur, il est comme un pêcheur, il est comme un, est comme un chasseur. Le chasseur, lorsqu'il entre dans la forêt, il n'a pas compassion de la bête. Le pêcheur, lorsqu'il entre dans l'eau, il n'a point compassion du poisson. Est-ce que nous sommes là mais la je vie dis Que David a dit Que l'éternel est mon berger, est mon berger, est berger Un berger Lorsqu'il prend la bête tendresse, Avec tendresse Toute personne qui élève Jamais Il n'a pas l'envie De manger la chair de la bête Berger Tout berger, berger. Il, il sent l'odeur de ses agneaux. Il n'a pas l'odeur du parfum. Il dort là où se trouvent ses bêtes. bêtes il est triste lorsqu'il constate qu'un parmi ses troupeaux n'a pas une bonne santé il a la souffrance ou la douleur de sa bête en lui est-ce que vous me suivez c'est très important que vous puissiez comprendre choses un berger la personne qui élève les bêtes et... toi tu peux entrer dans l'élevage tu te dis je ne peux pas supporter cette mais les verts, mais les leveurs sont loyaux. Ya caca ya banni à mais l'odeur des dédés des, des, des extrêmes de ces, ces bêtes à kaka Car à moter, ils ne le sont pas comme le bon appart. Cela est pour lui semblable à un parfum. C'est pour lui la, une lune euh, habitude. Il mona mon David. C'est pourquoi vous verrez David. On est venu le chercher dans la maison de son père. Parce que son père était connu dans le pays. Il avait de l'argent dans le pays. David en tant que pasteur. Il a laissé la maison de ses se parents. Il se retrouve dans la forêt. Le même lieu avec les bêtes. Pourquoi? Puisque Puisque un éleveur un pasteur il a compassion de ses brebis il reste avec eux il mange avec eux il boit avec eux il dort avec eux et il se réveille avec eux il sacrifie sa vie pour ses bêtes c'est pourquoi le Seigneur dira moi je connais la voix de mes brebis et mes brebis connaissent ma voix de la même manière que Dieu me y connaît. Y Moi aussi, je connais non, ce là. Je là Pour bien aimé dans, dans le Seigneur, connaître une personne, connaître une personne, c'est différent de connaître une personne. Est-ce que vous me saisissez Est-ce que vous êtes là je peux vous, ça un exemple? je peux vous illustrer ça par un exemple Tu peux dire tu connais Maman Jenny C'est pas ça Même je Maman Jenny. Est-ce que quelqu'un connaît Maman Jenny ici ma pasteur, non? Elle est qui elle, la femme du pasteur oui. Nous tous, nous la connaissons. Oui. Nous ne la connaissons pas. Oui. Please. que papa oui. Nous ne la connaissons pas plus que le pasteur Guylain. Alléluia ah. oui. La personne qui dort avec elle, se réveille avec elle, midi. matin, midi, oh. soir, pendant des années, des années que je connais. C'est que lui, il, le, il la connaît. Alors, si elle rentre, c'est lui, lui qui connaît le secret du oui. sommeil de Mamadji. Lorsque le Seigneur dit, moi je connais mes brebis oui. mes brebis me connaissent. C'est que nous, nous le connaissons dans son intégralité et de même lui aussi nous connaît dans notre intégralité. Est-ce que toi tu connais ton Dieu Alléluia. Est-ce que tu connais vraiment comment ton Dieu fonctionne Est-ce que tu connais dans quelle période ton Dieu agit Moi. Moi. Et ma maison. Et ma maison. Donc ça, il Nous servirons le Seigneur. Je vous ai dit une chose qui était très importante au début. Christ a béni Pierre. Christ appelle Pierre. On a sali, ça y est péché pour le faire pêcheur des hommes Mais à la fin du ministère de Jésus Il lui laisse Il n'a pas laissé la pêche Il lui laisse des prévis. Vous savez L'amour De l'eau et le poisson C'est jusqu'à la mort du poisson Est-ce que vous me suivez L'eau et le poisson, ils sont des amis intimes. C'est des amis à vie. Mais écoute-moi. Mais à la fin, le poisson. C'est avec ce même eau avec qui il était ami qu'on le cuisine. La personne que tu crois ou t'appelles oh, ami, pas, que, pas, que pas, tu sais pas, crois ami, le dernier jour lorsqu'on va te pécher, lui va rester. Ok. Toi tu pars. Est-ce que, Est Est que nous sommes là? Est-ce que vous comprenez la révélation Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Miss, le poisson? Est et l'eau? Bazabami. Son ami. C'est cette personne-là qui fait en sorte que je puisse être. Et tu omets que c'est Dieu qui fait en sorte que tu existes. Mais si, le poisson, vie, sa vie, c'est l'eau. Mais l'eau, ce n'est pas, pas la vie du poisson. Est-ce que Est-ce que vous me comprenez quand même Que le poisson ne soit là ou pas, l'eau va continuer à exister. Mais si ça mais le poisson sans eau, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous me suivez J'ai l'impression que vous ne me saisissez pas. Le poisson, sans l'eau, ne peut pas vivre. Donc le poisson, pour qu'il puisse, qu puisse respirer, il doit être dans l'eau. Il peut vivre et respirer. Alors que l'eau, mais s'il si, soit dans l'eau ou pas l'eau va continuer à exister c'est pourquoi il est obligé il est obligé de toujours être dans l'eau il doit toujours être dans l'eau pour qu'il puisse vivre. Alors que David, dira, pour que moi je puisse vivre à succès, pour que moi je puisse avoir le succès, pour que moi je puisse réussir, pour que moi je puisse triompher. C'est là que moi je sois dans la vie. Je dois être dans l'eau. C'est pourquoi moi, c'est pourquoi moi, tous les jours dans ma vie, personne me déracineras de l'église je demeurerai dans oui, la maison du, la du Seigneur jusqu'au dernier jour de ma vie. vie tu ne me verras pas à l'extérieur de l'église si, si tu me vois à l'extérieur de l'église si c'est que je suis mort pendant que je suis en vie c'est l'église ma vie est ce que tu as est ce que nous sommes là est ce que moi vie? est ce qu'une personne peut réaliser que L'église, c'est sa vie. Son pasteur, c'est sa vie. C'est Dieu et le, le maître de ma vie. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire ces choses? Yes. Jésus, lorsqu'il dit à Pierre à la fin de son ministère je ne peux pas laisser les, les poissons lui laisse les brébis les, les poissons il est dans l'eau il peut circuler comme il veut partir où il veut alors que la brébis, brébis. la brébis il doit rester dans l'enclos du pâturage pour sa sécurité il a le berger à côté qui est tout le temps là pour le contrôler sentir que s'ils sentent qu'on arrive au moment de l'hiver ah, à cet instant là il y a beaucoup d'insectes. Ah, le berger a de lui alléluia. alléluia il va faire quoi chaque temps, chaque matin avant que autant, avant que le soleil se lève il commence à imbiber ses brébis d'huile il commence à les mettre de l'huile afin que les insectes qui vont sortir ne puissent pas détruire la vie de ses brébis est-ce que vous me suivez bien la brébis qui est dans le pâturage le chasseur ne peut pas entrer pour venir le chasser il leur fait sortir à un moment bien précis par rapport à la météo il leur remet aussi à l'intérieur à un temps bien précis pendant qu'il marche avec eux si un s'égare si seulement par un coup de sifflet juste à un coup de sifflet là où il se trouve la brebis revient en fait jusqu'auprès de son maître lorsqu'il arrive il regarde son maître par les gestes tout ce que son maître lui dira la brebis entend et comprend si tu l'enseignes quand Lorsque l'éleveur sort avec ses prébis, foudre, ne peut pas manquer le bébé, à cause de l'huile, ma ne peut pas manquer le bâton, à cause de bâton, ma ma ne peut pas manquer la houlette. Tout, c'est des instruments y a moussala, des, du travail d'un éleveur. C'est grave, grave dit, dans les trois choses que j'ai citées qu'un éleveur puisse manquer et cela. Bâtons, Pourquoi le bâton à chaque, fois, à chaque instant. À chaque fois, il, court, il sait que la brebis a aussi des désirs personnels. Il a aussi ses ressentis. Il peut voir quelque chose de l'autre côté et se dire Je vais m'égarer du troupeau pour aller voir c'est quoi cette chose. Mais, qui est un berger, Mais si le berger sait que là où va aller sa brébit, tu peux aller te perdre. Dans sa perdiction, il peut rencontrer des bêtes féroces il risque de détruire sa vie pour pas que je le laisse aller, il va prendre le bâton, commencer à le remettre sur le chemin. Est-ce que vous me comprenez Est-ce que vous me comprenez C'est pourquoi un pasteur de l'église Il doit aussi avoir le bâton. Discipline. La discipline. Et une des choses dans l'église. L'église où tout est permis, tu viens, c'est normal, tu viens pas, c'est égal. Les gens de cette église ne vont pas grandir. L'église où il n'y a pas de règles, moi, fais tes bêtises, mais viens seulement demain. Prends les microchambres, fais ce qui te semble. Personne ne t'interviendra. L'essentiel que tu viens d'aller cette église-là. Ne pourra pas croître. La discipline. La discipline. discipline. La discipline, discipline. Quand même dans un foyer. Quand même dans une maison. Très, très important. Si, si, si nous dans votre maison. Si, si dans votre foyer. C'est le laisser aller. Les que tout le monde fasse le ce qu'il veut. Pas le papa ne met pas des règles. La maman ne met même pas des principes. Chacun fait sa vie. Il vient là. Vous allez perdre l'éducation. Vous allez perdre l'éducation. Vous devez avoir des normes Pour que demain votre couple porte le couple porte des bons fruits. fruits Et ce couple là le couple, Où le couple n'y a pas de discipline Ne vont pas loin Est-ce que vous me suivez attentivement, que vous me suivez attentivement? Alléluia. Alléluia. Alléluia Discipline La discipline Est très importante C'est pourquoi un bâton pasteur Le bâton Est très important, est très important. La deuxième chose c'est la houlette la houlette c'est quoi C'est le bâton C'est un peu crochu à la fin C'est un peu comme les, certains parapluies qu'on avait dans le temps Est-ce que vous est ce que je veux C'est comme les parapluies que nous avons, ça fait nécessaire. d'arc C'est ça les bâtons C'est ça la houlette Pardon, merci, pour moi la Pardon que Dieu vous bénisse. Ah, non, Maman pésame, pésame. Mama donne mon oh, Ah, baradjou. Eh, la Tu t'es révélé de venir avec ton parapluie. Oulette. La houlette. Ce qui n'y a Si la bête tombe dans un trou. Oulette. Vous voyez ce côté crochu Il va introduire ça dans son cou. Vous me suivez Et dans le trou, il introduit ça dans son cou. Il le pousse vers la tête. Et avec ça, il commence à l'attirer. Il l'attire. Jusqu'à faire sortir la brebis du trou. Puisqu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de trous dans la terre d'Israël. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de brebis tomber dans ces trous. Et s'il n'y a personne pour le sortir, il meurt. Pourquoi il y avait beaucoup de trous Chassez à l'Iboso, pas chassez dans l'Israël, tombe dans le camp. Il n'y a pas de trou dans la terre la première chasse se faisait de manière à ce qu'il faisait des trous pour qu'à chaque fois que les lapins, que je connais pas en français, l'antilope passait par là, qu'ils puisse tomber dans le trou. Alors si déjà il tombe dans le trou? il commence à lancer des pierres s'il meurt c'est là qu'on le prend on l'emmène à la maison pour manger c'est pour ça vu qu'il y avait beaucoup de trous c'est pourquoi le pasteur la là, eh? avait sa houlette là où sa brébis va tomber ça va l'aider à la faire sortir est-ce que nous sommes là c'est là très important Patewana. que cette brébis là Prendre soin. Il y a pasteur Naiyé qui puisse prendre soin de son pasteur. Est-ce que toujours la maman? Est-ce que vous me suivez? Ma photo pasteur Nana Zana doit L'huile que cette brebis a droit. N'importe quel animal théo bien paternien se foutait. Ce n'est pas de l'huile qu'on pouvait répandre sur toutes les bêtes. C'est ça, c'est mana yanga. C'est répondu spécifiquement pour ceux qui sont à lui. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous êtes là C'est pourquoi on demande la discipline dans l'église. Tu veux le soutien du pasteur. Tu veux la présence du pasteur. Tu veux la prière de la bénédiction du pasteur. Tu veux l'assistance du pasteur pendant que tu es dans un problème. Tu veux tu es dans il faut, Il faut que tu fasses part. Tu dois faire ta part. La personne qui s'absente régulièrement dans l'église. La personne qui ne contribue pas ne participe aux activités de l'église pasteur responsable Moi, en tant que pasteur du responsable de l'église que je tu n'auras peut-être pas mon assistance alors que tu es dans un problème. Alléluia. Ah. Je vais t'appeler. Si je viens, c'est par ma volonté. Mais la membre église mais pour un membre de l'église, vouloir ou pas, même si c'est la nuit ou le jour, tu me verras. Pourquoi Pourquoi Parce que toi, tu me connais. Moi aussi, je te connais. Je ne peux pas risquer la vie. Pour une personne qui n'est pas ma brebis. Alléluia. Bon cela est et pas, et comme ça dans le principe de l'église. Tu ne viens pas à l'église, mais lorsque tu veux te marier, tu viens vite chercher les pasteurs de l'église ton mariage. Mais à l'église, tu viens pas. Si je refuse. Ah, c'est Pasteur là Tu vas mener mon nom. Mais tu ne sais pas que je ne veux pas participer à la bénédiction de ton mariage. Parce que je n'ai pas conscience que tu es ma problème? Le jour où ton mariage aura un problème, tu ne chercheras pas que le pasteur vienne donner des conseils. Mais peut-être, même si je viens par moi-même, tu vas peut-être déplacer le roi. Mais ma brebis à moi, qui me connaît, même s'ils étaient en, en colère, si j'arrive sur ce lieu-là, si seulement j'arrive, il entend simplement ma voix descend, même maman c'est que parce que le pasteur est entré à la maison, papa, papa, sa colère va s'apaiser. Mais il y a des ciment qui, qui, qui ne connaissent pas son pasteur. Été, qui n'est pas à son pasteur. Qui insulte sa femme même en face de, de, qui insulte sa femme même en face de son pasteur. Directement. Directement, je prends ça pour un manque de respect. Mais les miens, si j'entre, même si tu étais énervé, tu vas descendre. Puisque moi je te connais, Et toi aussi tu me connais. La discipline dans les choses de Dieu est très important. C'est la demande. Que l'église soit ici. Que les hommes nous expliquent. Emmène un bon témoignage. À partir, témoignage à à partir de les témoignages de l'église. C'est toutes les personnes qui vont venir prier. Est-ce que nous sommes là? Sauf qui discipline les actes de l'Église. S'il n'y a pas de discipline dans l'Église. Les gens entreront par là et sortiront de l'autre. Parce que Parce que tout le monde fait comme il veut. Je suis Alobi. Je suis Dira. Bopona. Choisissez. Zambé Nini. Quel Dieu Bopino Bopino Que vous, vous voulez prier. Alléluia. Si la contrevention arrive dans ta maison. Bopona. Tu t'es mal conduit, personne ne t'a vu? Mais il y a une caméra qui t'a coûté bah, On t'envoie la contravention. Et la matrique, la Ça vient avec le numéro de ta blague. Oui. Tu ne vas pas voir la police chez oui. toi. Oui. Tu ne verras aucun agent chez toi. Oui. Toi-même, oui. tu auras conscience que là, vraiment, il s'agit de... Moi. Oui. On te laisse le temps. Oui. Tu ne vas pas accepter que ce temps-là puisse se cesser. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas vite aller chercher là où, où la la de cette la la cette la Même si tu n'avais pas la volonté. Je... Toi-même dans ta propre je volonté. La tu la vas aller payer. Pourquoi Parce que l'État. Parce que l'État. Attends à comprendre le Regarde et il comprend qui est l'homme. Il a mis certaines disciplines. Si je ne paye pas c'est que le danger arrive. Frère, ça chez toi, t'en as déjà payé combien Ça vient chez toi Ça vient ils viennent chez toi Mais toi-même tu vas payer. Mais regarde la dîme. Tu moi? Tu le mets. Alléluia. qui liberté. Si on nous pues laisse la liberté, vous, vous manquerez des bénédictions. C'est pourquoi on vous laisse la liberté et on pleure toujours la dîme, les offrandes, mais vous manquez les bénédictions. Oh, C'est Tu viens avec ta contrevention, ton argent, tu payes Mais si tu ne payes pas, l'État sera toujours derrière toi. Mais, Notre frère, que vous voyez là, il n'en a eu en en dit, Il n'a jamais vu une personne au devant de sa porte, lui-même conscient, il n'allait plus. <rire> Alléluia. Si la discipline entre à l'église, la dîme personne ne va te donner. Le pasteur n'en parlera même plus. Toi-même conscient, tu vas venir avec. Chez moi, on ne donne pas la dîme. si tu ne donnes pas la dîme certains services si tu as besoin je ne viendrai pas j'enverrai le diacre si tu, vie si tu es une personne assise dans la vie chrétienne tu comprendras que je manque de bénédiction tu donneras toutes les choses dans ta volonté sans qu'on te force lorsque tu donnes dans ta volonté cela montre aussi que Dieu sans va te... prière sans ma prière. Tu vas recevoir la bénédiction la de, bénédiction de, la, de la, part la part du Seigneur. Tu vas recevoir la protection de la part du Seigneur. j'aimerais qu'on fasse un service. Les personnes qui ont eu le baptême ne fait pas Mais les personnes qui ont eu le baptême sont là. C'est grave. Disons Nous tous qui sommes là. On ne prend pas l'engagement avec le Seigneur. Sans que connaissance, Sans que tu prennes conscience de l'engagement que tu as. Oui, signer papier mon côté à l'État. Tu ne peux pas signer un papier avec l'État sans connaître les choses, les clauses qu'il y a dans ce papier-là. Puisque dans la signature, prison, il y a ta prison et ta liberté. Est-ce que vous avez conscience, conscience de ça Ta propre signature et peut faire arrêter ta propre signature peut te rendre libre c'est pourquoi on dit tous les papiers que tu peux signer tu prends engagement de toutes les choses qui est a écrites là donc lorsque nous faisons un service auprès du Seigneur c'est un engagement que nous prenons alors, engagement alors l'engagement devant de Dieu on ne la prend pas à la légère lorsque toi tu as pris le baptême c'était un engagement que tu as pris tu as laissé le monde. tu vas servir le Seigneur tous les jours de ta vie sur la terre tu resteras à la maison du Seigneur tu vas respecter tous les normes de l'église locale que le pasteur responsable impose Jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son église. C'est des principes qu'on inculque aux gens qui veulent avoir le baptême pour qu'ils prennent conscience que le pasteur est devenu responsable de tout. Que tu sois un vieux, un jeune, une jeune, une vieille. Mais il y a une responsabilité, pasteur spirituel, il y a locale. Tu es sous la responsabilité du père spirituel de l'église locale. On a pour contrôler vie spirituelle. Pour contrôler ta vie spirituelle. Comment tu évolues? Nous tous qui sommes là, la plupart, on a eu le baptême. Donc c'est que nous avons eu cet engagement. J'aimerais que J'aimerais inviter le. Père.